Bonsoir à tous ou bonjour. Euh, ce chant, en fait, c'est euh, une prière, un cri envers euh, le Seigneur. Et en fait, j'ai reçu ce chant euh, lorsque je parlais à Dieu simplement et que je n'avais pas de réponse. Et ce chant veut tout simplement expliquer que dans cette attente, dans le désert, que mon cœur en fait puisse toujours s'accrocher en fait, au Seigneur, que mon cœur reste ferme, et que mon cœur continue à avoir foi malgré en fait l'absence de réponse du Père. Non pas qu'il n'entend qu pas, mais qu'il il prend son temps en fait tout simplement pour répondre. Et ce chant en fait, le Seigneur me l'a inspiré dans cette attente. Donc euh, voilà, je tiens vraiment à vous le présenter. Comment fais-tu pour ne pas être las de moi Seigneur, ta fidélité me dépasse. Oh, Seigneur, comment fais-tu pour ne pas être là? Fais que mon cœur te cherche Même dans le silence Fais que mon cœur tienne ferme Même dans le silence Même dans le silence Seigneur, ta fidélité me dépasse oh, oh, oh. Seigneur, comment fais-tu pour ne pas être là de moi Seigneur ta fidélité me dépasse oh, oh. Seigneur comment fais-tu pour ne pas être là de Shit! Dans le silence, fais que mon cœur te cherche. Fais que mon cœur te cherche. Mmh. Même dans, dans le, le silence, silence fais que mon cœur tienne ferme. Cœur et foi Mais dans le silence, fais que mon cœur est froid. Fais que mon cœur est froid. Même dans le silence, même dans le silence. Ferme. Fais que mon cœur tienne ferme Tienne ferme Seigneur Même dans le silence Et Fais que mon cœur te cherche Fais que mon cœur te cherche Même dans le silence Fais que mon cœur s'accroche Châte-toi ah, dans le silence. Fais que mon cœur est froid. Que mon cœur est froid. Même dans le silence. Seigneur.